Hier j'avais qu'une envie au taf, c'est de me barrer. On l'a mérité les vacances là. Ah oui vraiment. Ah, en plus ton nom il connaît le coin, il a dit que c'était sympa ici. Mais oui et puis on pourra nous donner plein d'adresses. Ouais, bah, ouais ouais ouais. Après ça me dérange pas du tout l'idée de rester à la maison et de couler en détresse. Ah mais on nommer, est vraiment l'avance à ça de... Profitez le... de la vie. C'est là là. C'est juste après. J'ai hâte de voir la tranche du propriétaire par contre. Ouais. Je m'agite trop quelque chose. Enchantée, enchantée. C'est ma femme. Juliette. C'est ça. Enchantée. De même. Suivez-moi. Votre fils. Bonjour. Bonjour. Ma femme. C'est pas ici. Bonjour. Alors bienvenue. Merci. Merci. Euh, petite précision. Cette porte-là est condamnée hein, pour travaux d'hiver. Oh, D'accord. <rire> je suis hors euh, de. <rire> ne vous inquiétez pas, ce sont des remontées des goûts. Ah, Vous aurez okay. juste à ouvrir vos fenêtres de temps en temps et ça disparaîtra. Super. Bon, Et Ici, si tout finit par disparaître. Enfin. Concernant les odeurs. Oui, les odeurs. On continue On y va oh, Alors, le salon. Super. La cuisine. La terrasse. Avec le grand champ derrière. Ah, c'est grand, non hein voilà. Tranquille, ici. On va pouvoir respirer, aussi. Et pour finir, les chambres à l'étage. Super, écoutez, c'est top. Nous sommes juste à côté. Il y a un problème, n'hésitez pas à nous appeler. Hein vous non, vous vous souhaite... oui, oui, oui. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À vous aussi, à merci. Plus à plus tard. mon cœur Ça va. Oh, je profite. T'as bien raison. Ça fait tellement du bien d'être loin de la ville. Ah ouais, loin du pas. boulot, des problèmes c'est... On souffler. Ouais. Bon, sinon t'en passes quoi alors Non, mais bah, l'endroit il est incroyable. Hein. L'endroit est incroyable euh, mais l'accueil... Mais euh... oui, l'accueil euh, spécial. Carrément. Oh. Ils étaient tous les trois en ligne là. Tu dis bonjour au fils, aucune réaction, juste non mais naturel, très naturel. On est super naturel. Non mais tu vois, je trouve ça change, on est là tous les deux, ça nous dépaye, c'est ce qu'on voulait. Non je suis là dessus chiant, mais... Oh, Ils m'inspirent pas confiance, hein, les trois. bah Surtout le proprio. et de toute façon, on va pas les avoir. Ouais. On a fait les présentations, voilà. Non, non, bah, c'est juste nous deux. Hein Tu veux quelque chose Juste de l'eau. Ah, merci, merci. Merci. Vous avez les clés J'ai des dobles. Oui, je voulais vous dire, euh, avec ma femme, on a, dit, on a décidé de, de vous inviter ce soir à, à dîner. C'est gentil, merci. Euh. On viendra. Merci. Ah, bah, c'est parfait. non, à tout à l'heure, Oui, à tout à l'heure. Juliette! Juliette? Viens, Juliette. Arrête-toi, hé! Hum. Ça va vraiment, ça va, je suis juste allée prendre une touche. Tu es en verre d'eau comme ça Non, non, vraiment, t'inquiète pas. Non, je suis mis si t'as besoin de quelque chose. Hein non, j'arrive. Juliette, t'es sûre, ça va Oui, je suis là dans deux minutes. D'ailleurs, j'ai croisé le proprio tout à l'heure. Il nous a proposé dîner chez lui, ce soir. Super du coup, bah, j'ai accepté, mais je ne t'avais pas demandé avant. Bien sûr qu'on y va Ouais Ok Ça va être sympa Ouais, ça va être super. Non, par contre, fais bonne figure. Hein non, c'est vraiment pas la bonne de dire ça. Non, bon, je te connais par cœur. Là, tu te fais des films tout seul, ça sert à rien. L'important, c'est qu'on soit ensemble. C'est ça qui compte. Ouais, quoi ah. bah, je... non, non, mais ça a l'air de vachement bon compter pour toi, c'est cool S'il te plaît, vraiment, dès le début, il y a une ambiance étrange. Mais c'est toi qui trouve tout étrange tout à l'heure, je l'ai vu dans l'escalier, il avait les clés, il est rentré, il a pas... Il a pas mais pas. alors, c'est chez lui, c'est normal. Non, là, non, plus maintenant. Là, pendant une semaine, c'est pas chez lui. Tu m'oppresses, tu m'oppresses. Oui, tu, tu me fatigues. Tu me fatigues. Je sais que je suis parano, mais là, j'ai vraiment mes raisons. Non, non, non, moi, tout va bien, tu je vois. Sais quoi, quoi, je tu sais quoi, tu vas d'au Mais bien sûr, je vais d'au ouais. dîner, j'ai pas, pas, pas de besoin de chose. ta pression la permanente. Putain, arrête de parler comme ça. Non. Ça va être sympa, je Ouais. C'est chiant. Bonsoir. Bonsoir. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, vous avez ramené une bouteille devant. Pour vous remercier. Merci, pardon, excusez-moi. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a pu faire euh, un peu le tour du coin et c'est super, euh, super sympa. En tout cas, vous avez vraiment beaucoup de chance de, de vivre ici. Merci beaucoup. Merci. Moi, ouais, j'ai pu profiter du champ aussi tout à l'heure. C'était super agréable. Ouais. C'était génial. J'ai beaucoup aimé. L'endroit. Le, beau champ. le champ Le Oui. Merci. De, de Merci beaucoup. Est-ce okay. bien nécessaire Non. C'est oh. parfait, c'est juste. Oui, c'est suffisant. C'est super. Oh, bah ça va être une, une découverte. Le foie de porc. Hmm À appétit. Merci à vous aussi. Merci. Et du coup, ça se prépare comment le transport La ben, cochon, ça ne se cuit pas. Pour moi, ça se mange pas. Vous saisissez. Non, mais bon.